Je crois qu'on a devant nous un grand enjeu, et l'enjeu principal, c'est celui de la cohérence. Alors, cohérence, bien sûr, parce que comme on est dans une phase de transition, il faut qu'on fasse pas du vert d'un côté et puis du noir de l'autre, on peut à peu rapprocher ça, c'est tout l'enjeu de, de la transition, mais cohérence aussi, euh, je crois, dans les décisions qui sont prises par les États. Et je pense en particulier à, à la Chine, euh, et je dis ça sans du monde parce qu'en Europe, on est vraiment. très loin d'être exemplaire. Mais quand on pense aux routes de la soie, et là, je me permets de dire tout ça, parce que je suis fait au gouvernement, je en profite, euh, mais quand on pense et quand on regarde les routes de la soie, très franchement, je suis parfois extrêmement perplexe. Je J'entends je, je, et je vois tout ce qui se fait, et je dois dire que, objectivement, par exemple, quand, quand, euh, quand euh, Digny femme vous parlez, de, et vous avez rebondi dessus, sur euh, la, la, la transition de, des, des, des régions charbonnières en plus en 5 ans, franchement, c'est assez extraordinaire pour nous, en tout cas en tant que ministre de l'environnement, par exemple en France, en Europe, ça permet de dire, bah, vous voyez que c'est possible puisque bah, la Chine le fait et elle a trouvé les outils. C'est un outil très fort pour vous de, de, de soft power et, et pour nous d'inspiration et de force politique. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, pour ce qui est des routes de la soie, honnêtement, et, et ça rejoint ce que vous disiez sur le financement de la biodiversité et que la Chine s'engage plus à l'échelle internationale là-dessus, franchement, je suis beaucoup plus perplexe. Moi, je vois plutôt des routes du charbon euh, que des routes de la soie. Alors, je suis volontairement provocatrice. Je le fais en tant que euh, télé de la nation et pas du tout en tant que membre du gouvernement, parce que je ne suis plus membre du gouvernement. Mais là-dessus, euh, voilà, j'aimerais en savoir plus. Est-ce que là encore, et bien évidemment, la réelle politique et donc l'influence internationale et la recherche finalement du pouvoir ne dictent pas les choses Moi, je le pense, dire, je pense que la réelle politique, domine souvent, mais est-ce que et, et est-ce que il n'y a pas moyen de, de lier ça plus à la transition économique